de cm de porcelette Bonjour, nous allons vous présenter le roman jeunesse Philibert Merlin, apprenti en chanteur de Gladys Constant Publié en 2018 aux éditions du Rouen Ce livre raconte l'histoire de Philibert Merlin, un jeune garçon qui ne trouve pas son don, contrairement au reste de sa famille. En effet, il grandit dans une famille d'enchanteurs mais personne ne le sait. Nous avons tous beaucoup aimé ce roman car il nous réserve plein de surprises. Il est drôle, pas compliqué à lire. Nous aimons aussi qu'il y ait plein d'actions et même parfois des indices cachés dans l'histoire. Nous avons surtout tous adoré les personnages qui sont vraiment marrants et attachants. Voici quelques membres de la famille Merlin avec leurs dons particuliers. Grâce une des sœurs de Philibert dans ses étoiles. À la star, le père de Philibert, chirurgien cardiaque. comme vous. un des frères de Philibert, une sien exceptionnelle. membre de la famille m'a de lire le livre pour le découvrir. Ah tiens, il reste à à présenter notre héros Philibert à 11 ans. Il est le plus jeune enfant dans la famille de Merlin. Il est désespéré de ne pas trouver son don. Philibert, tu viens nous lire ta rédaction s'il te plaît Ce sont toutes les scènes très drôles dans lesquelles Philibert essaye de trouver son don. Ah oui, comme pendant le cours de chimie Tu te souviens quand il pensait que ça avait voler Regardez, je sais voler Ça va, ça va, j'ai juste un peu mal à la jambe. Ma scène préférée, c'est quand il y son copain Marquis. Moi j'ai mal à la tête de ce matin. Je vais essayer de faire comme à ton carence sur Qu'est-ce qu'on mange ce soir